Bonjour mes chers élèves de troisième e année primaire, CO2, vous êtes les bienvenus. Je vous propose votre livre préféré, mon cahier de vocabulaire et de communication, de la part de C.Drap, CDPL. Allons-y, on va découvrir ensemble l'activité de d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui mes chers élèves, on va identifier les métiers, les métiers de la santé, les métiers de la santé. Alors, hum, les métiers de la santé, les métiers de la les métiers de la santé. Alors j'évalue mon vocabulaire, repère chaque métier. Et reporte son numéro sur l'image correspondante. Voilà. Et deuxième activité. Coche tous les mots qui ont un rapport avec les métiers de la santé et ajoute trois mots à cette liste. Alors, on va faire maintenant première activité. Alors, il y a plusieurs images ici. Des médecins et des sapeurs-pompiers. Bonjour mes chers élèves, vous êtes les bienvenus. Alors je vous présente les métiers de la santé. Les métiers de la santé. Alors prenez s'il vous plaît la page 12. La page 12. Alors, alors aujourd'hui on va voir plusieurs activités. Je value mon vocabulaire ici. Il faut repérer chaque métier. Et reporte son numéro sur l'image correspondante. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 images. Et coche tous les mots qui ont un rapport avec les métiers de la santé. Et ajoute 3 mots à cette liste. C'est à la page 12. allons y on va faire maintenant ces activités. Allons-y, on va répondre à ces questions. Repère chaque métier et reporte son numéro sur l'image correspondante. Alors, le médecin généraliste. Alors, où exactement ce médecin généraliste Voilà, ça qu'on appelle le médecin généraliste, tiens. Euh, le radiologue, voilà, le radiologue, c'est deux. Hmm, voici le radiologue. Et voici le médecin généraliste. Euh, le pharmacien, voici le pharmacien. Le dentiste, voici le dentiste. L'ophtalmologiste le pour les yeux, c'est l'ophtalmologiste, c'est 5. L'ambulancier, c'est 5, c'est 6. Le kinésithérapeute, c'est 7. Et enfin, euh, le pédiatre, c'est 8. سي الميديسين جينيراليس الطب العام لو هذا الطبيب خاص مختص بالراديو نلاحظوا معايا انا تي لاحظوا واحد الصوره ديال الصدر ديال الشخص دي دي مريض هذا تيسمى لو Voici le pharmacien. Et derrière, ce sont les médicaments. Monsieur B.L. Edouard, Addis Massaïd Ali. Monsieur B.L. Edouard, Saïd Ali. Le pharmacien. Alors, il est dans la pharmacie. Voici les médicaments. Le dentiste. Tabib Esnel. Le Tabib Le L'ambulancier. Ali. Le pharmacien. Alors, il est dans la pharmacie. Voici les médicaments. Le dentiste. Tabib Esnel. Le phtalmologiste. Tabib Le L'ambulancier. Tabib Esnel. SF, l'ambulancier, le kinésithérapeute l'adresimataloïde physique, de la physique, le kinésithérapeute et tabipa, le pédiatre, le médecin généraliste, le pédiatre, le dentiste, l'ophtalmologue, le kinésithérapeute l'ambulancier. Et le pharmacien et le radiologiste. Le radiologue. Le radiologue. Très bien. Alors ici, euh, coche tous les mots qui ont un rapport avec le métier de la santé. On va lire d'abord. Bouger. Un chirurgien. Un chirurgien. Un infirmier, une aide-soignante, une orthophoniste, une sage-femme, une secrétaire, un anesthésiste. Alors, coche tous les mots qui ont rapport avec les métiers de la santé. Alors, il y a un boucher, un chirurgien. Alors, je choisis un chirurgien. Toujours avec un infirmier, une soignante, une sage-femme et un anesthésiste. Et sans oublier, bien sûr, une orthophoniste. Et le site, c'est parmi les métiers de la santé. Alors, on a un chirurgien, un infirmier, une soignante, une sage-femme, un anesthésiste et aussi une orthophoniste. Une orthophoniste. Ajoute trois mots à cette liste. Alors, on a génie. génie coloc. Alors j'ai une écologue. On a ici biologiste. Et Et ici c'est réanimatrice. Alors réanimatrice. Alors je vais chez mon vocal. J'enrichis mon vocabulaire. J'enrichis mon vocabulaire. Quel est le synonyme du mot en coche la bonne réponse. Ma mère m'emmène chez le pédiatre. Ma mère m'emmène chez le pédiatre. Le pédiatre, c'est quoi Est-ce que c'est un médecin, dentiste ou ophtalmologiste Bien sûr, c'est un médecin. Le brancardier sort le blessé de l'ambulance. Le brancardier sort le blessé de l'ambulance. Est-ce que c'est un infirmier Est-ce que je suis un chirurgien ou un ambulancier Bien sûr, c'est un ambulancier. On appelle le broncardier. Le broncardier. Il faut prendre ce remède si tu veux aller mieux. Il faut prendre ce remède si tu veux aller mieux. Ce remède, ça veut dire chemin, médicament, rendez-vous. Alors, je choisis pour vous médicament. Ce remède veut dire ce médicament. Avec cette maladie... Avec cette maladie, cela fait des mois qu'elle est, cl... qu est à la clinique. Avec cette maladie, cela fait des mois qu'elle est à la clinique. La clinique, c'est quoi Est-ce que l'hôpital, la maison ou l'infirmerie L'infirmerie et l'hôpital. Bien sûr, c'est l'hôpital, ce pas l'infirmerie. C'est l'hôpital. Alors, le pédiatre, c'est qui exactement C'est un médecin des enfants. Le broncardier, c'est l'environnier. Remède c'est médicament. et la clinique, c'est l'hôpital Alors colorer d'une même couleur les mots qui font partie de la même famille On va commencer par psy Psychisme Psychisme Alors, Psychisme Il y a psychologue Il y a psychiatre Il y a psychologie voilà. Psychisme Psychologue Psychiatre Psychologie alors pour la médecine, la médecine, la médecine, on a médecin, on a un médical, on a un médicament, médecine, médecin, médical, médicament. Donc, euh, donc, euh, donc, don. il y a... psychisme, psychisme, psychologue, psychiatre, euh, psychologie, et médecine, il y a, euh, médecin, euh, médical, euh, médicament, pour dont il y a dentaire, il y a dentition, Dentiste. Pour eux alors il y a ophtalmologie, ophtalmologiste, œil euh, veut dire euh, ophtalmologiste, euh, ophtalmologie et ophtalmologiste. Voilà. œil, euh, ce rapport avec l'œil, ophtalmologie, ophtalmologiste. Voilà. Alors, psy, psychisme, psychologue, psychiatre. سيقولي <نسبة> <سؤال> هذا مختص بعلم النفس ميتسين ميدسا ميديكال ميديكامو هذا له علاقه بالطب وبالادويه دون دونتير تنتسيون تنتست دانتيس. طب الاسنان Oculaire, œil, euh, ophtalmologie, ophtalmologiste, adakhasbi On tourne le mot qui a été abrégé et couche le mot entier auquel il correspond. On le mot qui a été abrégé. Par exemple mon frère, un rendez-vous chez le psy. C'est quoi le psy Le psy, est-ce que le psychique Le pseudonyme, le psychologue. Alors, je préfère le psychologue. L'ophtalmo ophtal, m'a prescrit de nouvelles lunettes. L'ophtalmo, c'est-à-dire l'ophtalmologiste. Je dois faire 20 séances chez le kiné. Kiné pour ma cheville cassée c'est pas kilomètre, c'est pas kidnappeur, mais kinésithérapeute. Alors, le psy veut dire psychologue, l'ophtalmolo, c'est l'ophtalmologiste, et le kiné, c'est le kinésithérapeute. Voilà, c'est la page 13. C'est tout pour le moment, et à la prochaine. Merci pour votre attention.